Ada est une galloise qui vit euh, maintenant euh, dans un village quelque part dans le massif central. Et Graf est d'origine roumain, rome, euh, et se trouve aussi dans ce village car il vient de se casser la figure en haut d'une échelle et, euh, et a le bras et la jambe dans le plâtre. Euh, Graf est un circassien, il a été funambule. Et maintenant, il est totalement à l'arrêt parce que blessé, et il est à l'aube de ses 80 ans et il se dit qu'il n'y a plus grand-chose à faire dans ce monde. Et Ada aussi est un petit peu à l'arrêt. Elle, elle attend que sa fille revienne. Sa fille s'est enfermée dans une sorte de secte et Ada sait que si elle n'attend pas, sa fille ne reviendra jamais. Ada donc, est galloise, elle est née au, au Pays de Galles et elle, elle, elle est née dans ce qu'on appelle les vallées noires, c'est-à-dire les, les vallées vraiment minières. Et euh, elle a connu donc, un, un village minier pendant des années, puis il y a eu un accident. On ne sait pas vraiment de quoi il s'agit jusqu'à la fin du livre, euh, mais en tout cas elle s'est exilée à un moment. Et elle est partie vivre à Anglesey, qui est une, une ville au large du Pays de Galles. Euh, où Ada est restée plusieurs années et où elle s'est petit à petit sociabilisée euh, jusqu'à ce qu'elle rencontre un Français, un médecin français qui est de passage et dont elle est tombée amoureuse et, et elle est partie dans le massif central. Elle espérait ne plus jamais de sa vie revoir un terril et en arrivant dans le massif central, elle en croise un et... Euh, ce qui, ce qui va quelque part nourrir aussi le récit, tout, tout au long du récit, elle est, elle est comme hantée par, par ce passé minier. J'avais très envie de parler de l'amour des seigneurs, et euh, c'est vrai que c'est un, un sujet qu'on aborde quand même de plus en plus, euh, notamment grâce au Seigneur qui, qui, qui nous montre bien qu'on qu peut retomber amoureux, qu'on peut tomber amoureux très tard, et je voulais, oui, parler de cette capacité de, re, de se remettre en mouvement. Pas, pas, pas, autant, pas tant de, se, de recréer une jeunesse, mais quelque part de créer du mouvement à travers une histoire d'amour. Même une histoire d'amour qui, a priori, euh, ces deux personnages n'ont vraiment pas grand-chose en commun. Et, euh, et il y a quelque chose de... Ils échappent aussi aux normes euh, en tombant amoureux. Euh, ils échappent aux normes notamment en ayant l'audace de tomber amoureux. C'est peut-être ça qui, qui choque euh, l'entourage. Et ce qui choque aussi l'entourage, c'est le fait que lui, bah, il soit gitant. Euh, elle, c'est l'étrangère. Et donc, euh, le village trouve ça un peu dangereux. Enfin, certaines personnes du village trouvent ça dangereux parce que tout le village n'est pas ni raciste ni intolérant, c'est juste quelques individus. Et, euh, et comme souvent, ces individus-là suffisent en fait pour, pour semer la pagaille et pour, pour, pour créer un, une ambiance d'intolérance que ces deux héros vont retourner magnifiquement. L'héroïne, donc, est galloise et, et, et grâce à ses souvenirs, elle est lestée quelque part par ses souvenirs et, et, et ses souvenirs, donc nous les visitons sur la, sur la page et notamment à travers les lettres qu'elle écrit tout au long du roman. Et, euh, et je crois que j'ai voulu, je crois que j'en ai pas fini avec le pays de Galles. Déjà, c'est un pays qui m'a, c'est vraiment un territoire et, et un, un espace qui, qui m'inspire énormément, à la fois par sa noirceur, mais aussi par son océan, par, par, par les gens qui y vivent. Et euh, alors, il n'y a pas de galois dans, dans, dans le livre, mais il y a certainement de l'anglais quelque part, en tout cas une pensée euh, anglaise, de l'humour anglais, et une sorte de cadence des mots qui me vient spontanément lorsque j'écris.